C'est le Caterboy de Sabago. Apprêtez-vous pour le clip officiel de Bonne Rouge, précisément à Gidon trencheville le Palais de la Culture, pour le, le, le c est c est c est Je vous invite pour le village parquet, de You, de, you, de Patati Patata, le 4 mai, le Je jeudi 4 mai au dimanche 7 mai. Et le festival de Yabongo est Bisafa toujours On joue Le festival le 4, 5, 6 août à l'Obdiabada. Je suis un artiste polyvalent, je fais tout type musical. Je suis le bon malade de filles, de bien d'alors. Je fais du sabago et c'est moi le sabago. Merci. Caterboy. BT. BT c'est Bago Team. Oh. BT Bago Team Prod. Bago Team Prod c'est moi ma et ma production qui me produit et puis je Foi. J'invite comme ça tous mes amis. Pour bon, moi, les amis, vais fait un album de Sinti qui doit m'aider à pouvoir vendre ces, ces albums-là. Donc, j'invite mes amis à m'aider dedans, dans cette envergure-là, et dans ce partage, dans ce groupe déballage, voilà, j'invite plusieurs personnes à venir à mon conseil, mon seul live qui se tiendra à Bougasland, pour suivre mon quartier, et ce si qui passera là. Je remercie à la technique Ites Group. Béji. Ites Group Belgique qui a été filmer un peu il est dans ma production, Bargoub Team Brod, et il a défini un peu. Merci pour la rédaction, merci à tous ceux qui aiment le carton de qui aiment le Bonnet rouge, bonheur, bonheur, rouge. Merci, que Dieu bénisse la fois, que Dieu bénisse la que Dieu bénisse la y a que vous venez de faire ça à Nous, disons donons tous les... Condoléances, Les condéliens, que Dieu lui donne une certaine force pour pouvoir continuer à nous parce passer près une mère. C'est très très difficile. difficile et on ne peut pas expliquer. Donc j'aimerais inviter plusieurs personnes qui aiment bien. vraiment Yabongo à faire des dons du côté du village de Labia. Précisément, il y a un village. Labia. Labia, y Labia. Abidjan. Labia. Yo, Abidjan. il y a un village. Un village à Labia. Précisément là-bas, vous venez, vous faites le don à ses parents. Parce qu'il est là-bas mentalement il est éveché avec tout son staff. Alors là, il a les lames aux yeux parce que ne sait pas si la musique va continuer. Bon. suivi, okay, je vous sollicite à faire le don. Je souviens de ses bons petits que je de dépassé l'information. Voilà. Donc si vous aimez vraiment le loup chez capitaine G7 du Zouglou aidez-le. Il a perdu sa maman. Aidez-le mais d'une mère, c'est difficile à vivre. Donc, la mère est tout. Plus que l'homme... Parce ah, que si c'est la maman qui met le mot. Voilà. esprit Bagoutine Pro.